Dans ce tutoriel, nous allons découvrir ensemble la nouvelle version de la book, la book version 3. Encore beaucoup de laboratoires de biologie médicale travaillent avec un cahier de laboratoire où les résultats des patients sont inscrits à la main. Cela va créer des problèmes de confidentialité, des problèmes de copie, de de résultats, mais aussi, à la longue, des problèmes d'archivage et de ce fait d'analyse des données, comment sortir des données statistiques, des données retravaillées à partir de ces archives. La BOOC est donc une solution informatique qui est là pour informatiser les données de laboratoire et donc offrir une solution aux laboratoires, notamment des pays en voie de développement. La BOOC a été créée en 2010 par la Fondation Mérieux et a d'abord été développée par la société Epiconcept jusqu'en 2019. Puis, c'est la société Eglé qui a repris le développement du logiciel et qui nous livre aujourd'hui la BOOC 3.0. La BOOC est donc un SIL, un système d'information de laboratoire qui est open source et gratuit. C'est un logiciel spécialisé pour assurer la bonne gestion des processus d'un laboratoire de biologie médicale qui dispose d'une interface en français et en anglais et avec une interface qui est réellement pensée pour les utilisateurs et avoir une navigation qui est claire et intuitive. Par ailleurs, c'est un logiciel qui est hautement personnalisable aux besoins du laboratoire. La boucle est fournie sous la forme d'un ISO qui est intégré au sein du logiciel Ubuntu qui intègre notamment une suite de bureautique LibreOffice et donc euh, le logiciel LabBook. L'installation de cet ISO va installer tout ce package en une fois. LabBook, c'est donc l'informatisation de la demande d'analyse, la saisie de résultats jusqu'à l'édition du compte rendu. C'est la suivi euh, de, de la facturation des, des analyses. La boucle permet aussi de gérer les codes barres euh, du laboratoire. Il dispose d'une interface pour le management de la qualité et va donc permettre un archivage global de toutes les informations, aussi bien des informations qui vont être tapées directement dans le logiciel que des informations qui vont pouvoir être scannées et euh, liées aux au résultats comme ici euh, par exemple les prescriptions an des, des analyses. Mais la boucle permet aussi d'analyser les données au travers de différents types de rapports et d'exportations vers notamment le logiciel Onet et dhs 2 La boucle intègre un antivirus, un firewall et notamment une messagerie instantanée, signal, qui est sécurisée le but ici est vraiment de vous permettre d'avoir une solution qui est, vous protège contre le piratage de vos données. Par ailleurs, la boucle est basée sur Ubuntu, qui est un Linux, et qui là aussi vous protège d'autant de plus des virus qui sont assez courants sur les systèmes d'exploitation de type Windows et beaucoup plus rares sur les systèmes d'exploitation de type Linux. C'est donc euh, basé sur le logiciel Ubuntu et nous récupérons de ce cas la fluidité et l'accessibilité de ce logiciel. Il dispose euh, par ailleurs, de, de, avec cette icône, d'une petite mallette euh, d'un utilitaire qui permet d'installer des logiciels facilement, qui s'appelle Ubuntu Software. Ainsi, si dans l'ISO que vous recevez, vous ne trouvez pas tous les logiciels dont vous avez besoin, vous pouvez facilement en rajouter au travers de cette interface. Euh, la Book intègre aussi un, un système de backup qui est automatisé, qui est personnalisable, puisque vous pouvez déterminer vous-même l'heure à laquelle les backups vont être réalisés. Ces backups sont réalisés sur des supports externes comme une clé USB ou un disque dur externe et pour éviter là aussi tout risque de piratage et pour sécuriser vos données, ces backups sont chiffrés avec des clés GPG. Ces backups intègrent non seulement les données du laboratoire mais aussi tous les rapports et les fichiers qui ont été joints au logiciel ainsi en cas de de plantage, de crash, vous pouvez récupérer l'intégralité de votre système. Donc ici, vous avez l'interface à partir du menu euh, route, du menu d'administration, euh, comment qui vous permet de, de, de paramétrer ces, ces sauvegardes. Mais au-delà de tous ces outils euh, qui gèrent là le processus métier, la boucle intègre un set de formations. Pour développer euh, vos compétences sur un grand nombre de sujets euh, le management de la qualité euh, mais aussi la maintenance des équipements la biosécurité et j'en passe un grand nombre de formations est donc directement accessible dans la book, uniquement en cliquant sur ce bouton qui est présent sur le, le, le, le bureau de, de votre de votre système euh, la book e-learning et vous pouvez de ce cas accéder à tous ces e-learning en offline, donc sans avoir accès à Internet, euh, juste en ayant installé le logiciel. La book s'installe donc avec un ISO et vous pouvez l'installer sur un seul poste. Dans ce cas-là, ça peut être le profil d'un petit laboratoire où, où là il n'y a qu'un seul ordinateur, où tout le monde va utiliser le même ordinateur. Mais si vous connectez la book à un réseau intranet, donc à l'intranet du laboratoire, avec un switch, des câbles RJ45 ou par le Wi-Fi, les autres ordinateurs du laboratoire vont pouvoir appeler le logiciel la avec un simple navigateur et l'adresse IP de la boucle. Ainsi, toutes les données du laboratoire vont être concentrées au même endroit dans la même base de données, même si vous êtes un grand laboratoire avec un grand nombre d'ordinateurs. Et là aussi, l'avantage est qu'il n'y a rien à faire sur les autres ordinateurs. Il faut juste les connecter à l'intranet de la boucle et tout va aller dans le même ordinateur, dans la même base de données. Quelques informations plus techniques. La Book 3 est basée sur une base de données MySQL. Le logiciel est développé avec le langage Python et il utilise des conteneurs OneMan. La Book dispose euh, d'un GitHub que vous pouvez consulter et nous vous encourageons à, à participer à la communauté de développement de ce logiciel. Pour plus d'informations, vous avez le site internet wwwlab traitunionbook.org